Oui. Narva. Narva borderline avec la Russie donc on va faire un petit tour à l'occasion de ce week-end euh, pour célébrer notre mariage on nous a offert un package spa all inclusive donc on va utiliser ça aujourd'hui et, et en même temps on va se retrouver aux frontières avec la Russie donc on va voir dans cette vidéo bah, qu'est ce que je pense rapidement de, de, de la situation on va voir euh, qu'est ce que je mets en place et te partager des images Est-ce que les gens sont stressés on va découvrir euh, tout cela ensemble on a 211 km entre Tallinn et Narva. Je t'emmène avec moi au-dessus de mon épaule sur Forma Vlog aujourd'hui, c'est un peu venteux. On a mis la casquette. Résidence, résidency. J'espère que tu as pu voir le webinaire qu'on a hébergé cette semaine avec l'e-Résidence. Si tu te demandes qui je suis, eh bien, je suis Romar Matto, PDG de Life Invest et j'aide les personnes à gagner en liberté grâce à des solutions inédites d'expatriation, d'investissement transfrontalier. Donc, je t'invite à découvrir tout ça sur lifeinvest.eu. You excited? Ouh! On mon On est mon Let's go! Tu vois, là, on est sur la route euh, qui a été filmée par Christopher Nolan dans son dernier film, Tenet, qui a été partiellement filmé en Estonie. Je te passe l'extrait peut-être juste ici. Dis-moi en commentaire de la vidéo si t'as déjà vu Tenet. Si t'as compris quelque chose à ce film, ça serait intéressé d'avoir ton feedback. Bien arrivé Estonie Estonie Russie Estonie Russie. Donc je vais te donner mon avis de français expatrié en Estonie, donc frontière avec la Russie. Je peux parler d'expérience puisque je suis ici depuis 2017 et qu'on a accompagné plusieurs dizaines d'entrepreneurs à s'installer physiquement aussi en Estonie. Et c'est mon métier depuis dix depuis ans maintenant que, que de promouvoir la diversification géographique. Pour, pour ne pas tout perdre hein, en cas d'instabilité dans son pays. Et j'ai commencé avec la Chine en 2013. En Chine continentale, ils ont des, des challenges. Contrôle de capitaux, contrôle des libertés fondamentales. Je me suis expatrié en, en 2017 pour non seulement être en cohérence avec les produits et services que je vendais, mais aussi pour, pour développer nos opportunités et celles de nos clients. Le monde a changé plus que jamais. Et c'est le moment de, de passer à l'offensive seulement. Là où euh, la diversification était une carte à jouer, une option en plus, c'est devenu selon moi la priorité maintenant. Et à mon sens, euh, l'Estonie a de belles années. L'avenir des Pays-Baltes, en, en général, est porteur sur le long terme, une fois que la, la crise Ukraine-Russie sera passée, puisqu'elle passera, hein, on peut s'attendre à ce que ces pays-là, l'Estonie, la, la Lettonie, assurent des relations diplomatiques avec, euh, avec la Russie et donc, euh, donc profite économiquement. En attendant, il y a beaucoup de vent, je ne vais pas rester très longtemps, mais euh, pour dire qu'on est toujours activement en phase de, de recherche, des meilleures opportunités d'investissement à l'étranger, d'expatriation, on considère d'autres options en dehors de l'Union Européenne pour proposer une alternative complémentaire pour que toi qui regarde cette vidéo et qui suive la chaîne depuis un moment, ou bien qui découvre la chaîne hein, juste, juste à l'instant, et des solutions qui soient cohérentes avec tes objectifs, en fonction de tes contraintes, donc, que tu sois plutôt euh, pro-européen ou que tu souhaites investir ailleurs, en dehors, eh bien tu vas pouvoir t'y retrouver au sein de Life Invest. Dis-moi en commentaire où est-ce que tu as envie de t'expatrier, ou est-ce que tu serais intéressé d'investir. Hein, Mouchka Cold, il fait froid. Regarde, dans au mois de juillet, il est venteux. Hein. Donc c'est pour ça que, it will be nice, this winter. Ça. Yeah. And without exactly. Tu vois, au soleil, sans guerre, c'est quand même mieux. On rentre au complexe, on va profiter du spa, je te reprends dans la prochaine section. Ok, donc là, on se dirige vers la frontière russe-Estonie. Depuis 2017, j'ai vu l'Estonie le, évoluer beaucoup. Gratitude infinie pour avoir pu euh, euh, m'expatrier en un temps record, en moins d'un mois, créer, euh, enfin déplacer ma résidence fiscale, m'installer ici, euh, créer mon entreprise, ouvrir mes comptes bancaires professionnels, commencer à encaisser en moins de 30 jours. C'était complètement... Euh, inouï pour moi et depuis bon bah depuis beaucoup de choses sont passées euh, la mayonnaise a pris maison à louer les amis euh, depuis 2017 j'ai vu bah, deux changements majeurs euh, c'est marrant c'est depuis euh, depuis une élection américaine on va pas rentrer dans la politique mais d'une part les prix ont augmenté en estonie euh, ce qui nous a permis de développer notre patrimoine en tant que propriétaire à Tallinn, en Estonie. Euh, la, la, la théorie du retour sur capital investi est validée, ça fait plaisir. Ça nous permet bah, de, de, de générer des revenus passifs et puis de gagner en capital, tout en profitant d'une imposition favorable, euh, ce, qui, ce, qui permet, euh, ce qui permet de réinvestir dans, dans des marchés dynamiques, euh, là où il y a un fort potentiel également, je pense à la Lettonie plus récemment, pays dans lequel on a investi pour diversifier. Je vois la Lettonie rattraper les prix de l'Estonie à terme. On a, je crois, 16% d'inflation en Lettonie, 20% en Estonie. Les prix, les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté vis-à-vis -vis de la situation actuelle. Euh, certains de mes clients voient leurs prix doubler en termes de facture d'électricité. Moi, j'ai vu mes prix augmenter aussi. Maintenant, euh, bah, si tu te trouves dans un immeuble avec énormément de charges, de l'isolation pas, pas terrible, et des ascenseurs, des, des rotations d'entretien de, régulières, euh, forcément les, les charges seront beaucoup plus élevées. Deuxième point, c'est bah, la situation. Parce que euh, c'est pas si loin que ça en fin de compte. Pour l'instant, il n'y a pas de décélération. Les choses, euh, j'ai l'impression, ont plus euh, tendance à s'envenimer avec des personnalités qui, qui veulent en dénouer sur le terrain plutôt que de manière pacifique. Tout ça pour dire que je vois le, le conflit euh, durer dans le temps à court-moyen terme. Euh, mais sur le long terme, l'Estonie, la Lettonie par exemple, vont être des, des gagnants euh, lorsque la situation se sera calmée puisque la situation se réglera, hein, tôt ou tard. Et donc, on en profitera en tant en, qu'expatrié, en tant qu'investisseur. Qu qu Juste en face, là, c'est la Russie. Quelques centaines de mètres en brasse. C'est assez fascinant de voir à quel point on est proche ici. Écoute, so far so good, hein. pas de danger immédiat. La sécurité règne en Estonie comme d'habitude, ce qui nous a motivés déjà pour y venir en 2017. Toutefois, il y, y a quand même cette proximité. Il y a quand même cette proximité du conflit, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. Euh, si tu me disais euh, l'année dernière qu'il y aurait une guerre cette année, euh, je ne l'aurais pas forcément anticipé, même si ça chauffait. Donc qui sait, qui sait ce que l'avenir nous réserve Je ne serai plus confiant lorsque, lorsque le ton diminue, lorsque le, la position des gouvernements sera plutôt pro-négociation, pro discussion, plutôt qu'escalation, plutôt qu'envenimement. Armement lourd, etc. Aujourd'hui, on passe à l'action, plus que jamais. C'est le mot, d'accord euh, Le monde a changé, maintenant, on ne fait qu'en profiter. Et je te laisse sur euh, un départ, direction Narva, en bateau. Ok, les amis, c'était un beau week-end. Lorsque je parlais sur la plage, il y avait beaucoup de vent, désolé pour ça. C'est toujours un plaisir que de faire ces escapades en spa. C'est relaxant, c'est ressourçant. Et on attaque une bonne semaine sur de bonnes bases reposées. On se trouve dans une région quasi exclusivement populée par des Russes. Dans le spa dans lequel on était, ça parlait exclusivement russe, des familles russes, euh, des voitures immatriculées Russie étaient présentes, et, euh, et pourtant on est en Estonie vraiment à la frontière, comme je t'ai montré, montré avant. Euh, donc euh, pas de danger immédiat, même si euh, la guerre par, par procuration qui est en train de mener euh, les états unis contre la Russie euh, m'inquiète un peu. Je pense qu'à terme, ça trouvera une solution, que la situation va s'améliorer, que le conflit sera résolu tantôt tout tard. Donc pour ceux qui sont en Estonie déjà et qui craignent la situation, bah, pourquoi pas profiter de, de l'hiver qui arrive pour aller au soleil, puisque... Puisque bien structuré avec de la matière en Estonie, tu peux te permettre de, de séjourner à l'étranger, tout en maintenant ta résidence fiscale en Estonie, et revenir dans quelques mois lorsqu'on lorsqu aura plus de visibilité sur la situation. Bien si l'Europe, pour toi, c'est hors de question, il y a d'autres solutions, d'autres opportunités à l'étranger, euh, et là, je t'indiquerai plus de te retrouver dans un pays neutre. Je pense notamment à l'Amérique du Sud, qui est éloignée géographiquement euh, du, bah, de la région, région Europe-Asie. Euh, je, vois, je vois aussi la situation euh, Taïwan-Chine potentiellement chaude. Une présence militaire qui se, qui se développe euh, dans la région. Euh, les États-Unis sont... Euh, la Chine potentiellement peut être inspirée par, par la Russie et, et dupliquer ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine à Taïwan. Pour toi qui regarde cette vidéo et qui n'a pas envie de te situer ni en Europe, ni en Asie, alors dans ce cas, l'Amérique du Sud est, est une opportunité à mon avis avec, avec des pays qui sont, qui sont neutres par rapport à ce conflit et qui géographiquement seraient protégés. J'espère que ça te... Ça t'oriente. En résumé, euh, court, moyen, moyen terme, euh, la situation en Europe peut être meilleure, surtout avec les, la hausse des, des coûts, de l'inflation qui est assez importante. Euh, vu qu'on est en, en bout de chaîne d'approvisionnement, forcément les, les, prix, les prix augmentent. Plus euh, la Russie qui utilise politiquement et, et stratégiquement L'approvisionnement en gaz, pour prendre le dessus, on le voit avec un approvisionnement en gaz de la plupart des pays européens qui sont à capacité réduite, voire complètement, complètement stoppés dans le cas de la Lettonie plus récemment. À long terme, les pays baltes seront les gagnants en Europe. Pour ceux, entre-temps, qui excluent l'Europe de leur plan de diversification à l'étranger, de leur développement international alors euh, l'Amérique du Sud est à considérer Et on y sera cet hiver, mon épouse et moi on veut passer quelques mois au soleil donc euh, vous en découvrirez plus à ce sujet sur la chaîne YouTube J'ai hâte de vous montrer tout ça J'en dis pas plus pour l'instant, des opportunités il y en a Lorsqu'on s'y s'est préparé, on a de la bonne volonté. La carte à jouer est maintenant la priorité. Le monde a changé, les frontières ont évolué. À nous de jouer maintenant. Okay J'espère que cette vidéo t'a plu. Ajoute un like à cette vidéo si tu partages ce point de vue. Dis-moi aussi quelle destination, quelle juridiction te font du pied pour t'y installer et investir. Hein toujours dans une optique, d'apporter de plus en plus de solutions concrètes à mettre en place avec des résultats tangibles pour gagner en liberté, gagner en opportunité et en abondance. C'était Romain avec Life Invest, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider Trois possibilités. La première,